Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui on va parler rapport avec les premiers rapports qui sont tombés sur notre nouveau commandant légendaire Heraclius. Tout le monde attendait de voir ce qu'il va donner. On va parler KVK aussi, mais surtout les énormes rapports sur ce commandant. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne.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 Et sur le Discord. Les amis, on va donc parler Héraclius. Alors, on attend aussi pas mal de rapports sur les autres commandants, comme Margaret Première, par exemple. On va attendre de voir ce qu'elle donne, mais ce n'est pas la seule. On a, aussi, on a aussi Babour. Je vous ai montré quelques premiers rapports. Un premier rapport. On attend plus de rapports sur Babour. Ça va forcément tomber dans la semaine. Mais là, tout de suite, c'est Héraclius, ce commandant, commandement, garnison, défense. Qu'est-ce qu'il peut bien donner en défense Avec quel binôme on le place Apparemment, on peut le mettre avec pratiquement tout le monde. On va voir ça tout de suite. Analysons les premiers rapports qui sont tombés. Le premier d'entre eux est un rapport très simple, une défense de porte. Je vous ai montré la semaine dernière. Les tier -list et les meilleurs duo commandant du moment en défense de garnison. On va voir si la donne est changée. Le premier des binômes de défense était Zenobia avec Aetus Flavius. Est-ce que Heraclius va lui voler la place On a un premier rapport. Donc, alors, quand vous voyez ce rapport, vous, la première chose que vous dites, avant de regarder le score, regardez Héraclius et level 10. Vous vous dites, mais. Il ne peut pas être expertisé level 10. Eh bien, bien sûr que si. Si vous critiquez sur les étoiles, vous pouvez avoir un commandant expertisé au level 10. C'est rare, mais c'est tout à fait possible. Je vous en avais déjà fait la démonstration une fois. Alors, regardons, on a 500. Alors, peut-être que là, je me trompe et qu'il n'est pas expertisé, hein, mais c'est tout à fait possible. Regardons donc ce premier rapport, moins 519 000 pour l'attaquant. L'attaquant attaque avec Boudica et Henri V, très très bon binôme de rallye. Il a en face de lui donc Flavius et Heraclius en défense. Deux portes, hein. on a un INN d'un côté, un INR de l'autre, ça semble être donc du test, 600 000 unités des deux côtés, et eh bien regardez, hein. le main 519 000 et le moins 319 000 ne laissent aucun doute hein. Notre ami Boudica, Henri V, se fait littéralement déboîter. Sur les 600 000, il reste 176 000 troupes à notre ami Héraclius et Flavius, ce qui fait, si je ne vous dis pas de bêtises, autour des 32 de troupes restantes. C'est pas mal du tout. C'est un très bon score. Hein. Un tiers des troupes restantes, un tout petit peu moins d'un tiers des troupes restantes. Franchement, très très bon premier rapport. Même si on peut avoir quelques petits doutes sur la fiabilité, heureusement. On en a d'autres qui sont beaucoup plus fiables du coup. Regardons le second rapport. Mais ce premier rapport nous laisse penser que Heraclius et Flavius seraient la nouvelle méta. Continuons donc à présent. On est sur un rapport de Ligue Osiris. Un test des SV68. D'un côté, on en parlait. Zenobia, Heraclius. Alors là, le 30 il n'y a aucun doute sur le fait qu'il soit expertisé. En face de lui, normalement, hein, Gilgamesh, Henry V. Gilgamesh, Henri V, excellent duo de rallye d'attaque. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo de vendredi la semaine dernière sur les meilleurs binômes de rallye, 1,5 million d'unités des deux côtés. Apparemment, pas de renfort si on regarde le cumul de des de légèrement blessés, des sévèrement blessés et des troupes restantes. Évidemment, la Zenobia Heraclius se font éclater. Moins 2,7 millions dans sa tête hein, de puissance. Moins 1,2 millions de l'autre côté pour Gilgamesh, Henri V. Franchement... Là, j'ai des gros doutes sur ce rapport qu'il reste 50% de troupes hein, à Gilgamesh Henry V. Soit il avait des buffs de ouf, justement, de Ligosiris, Soit il avait euh, plusieurs troupes qui frappaient sur notre ami, euh, l'obélisque hein, de Zenobia, Héraclius. Parce que très peu probable qu'il reste autant de troupes comme ça hein, à Gilgamesh Henry V. Ça voudrait dire qu'il éclate totalement la bouche à Zeno-Héraclius. Franchement, j'ai de gros, gros doutes. Passons donc au troisième rapport. J'en ai six au total, les amis. Passons donc au troisième rapport qui, cette fois, va opposer. On est toujours sur les INN, toujours sur une défense de porte. On a toujours d'un côté Flavius avec Heraclius. Donc, autant dire qu'il est expertisé. En face de lui, Tariq Bin Ziyad et Sargon, un des meilleurs duo d'attaque, hein, de rallye sur les portes notamment et encore une fois, une nouvelle fois l'avantage est Flavius, Heraclius hein, moins 666,9 donc autant dire 667 000 pour Tariq Binziad, moins 293, hein, il est à moins de la moitié perdu en puissance, hein. il lui reste 234 000 troupes, soit euh, beaucoup plus euh, que, euh, que tout à l'heure pour le coup, il lui reste un peu plus de 40% de troupes, c'est vraiment énorme là, la méta, Flavius, Heraclius a l'air extrêmement solide, là pour le coup, il faudrait la tester encore davantage, de toute façon on aura davantage de rapports au fur et à mesure que les jours vont passer, mais là franchement je suis très impressionné, je ne pensais pas qu'il y aurait des rapports de ce niveau-là face à Tariq, face à Sargon, on l'a vu face à Boudica, face à Henri V, assez impressionnant, on continue avec le quatrième rapport à présent les amis, Regardons ce que ça donne, un quatrième rapport légèrement différent, puisque cette fois, on est sur du Jan Ziska, Heraclius hein, face à Tariq Binziad. et une nouvelle fois, Sargon. Mais la défense Jan, euh, Jan Ziska, Héraclius, alors l'avantage d'Heraclius, hein, comme il est commandant, on peut le mettre avec une défense de cavalerie, avec une défense d'archer, une défense d'infanterie, bref, il passe avec tout, regardez, 806 000 unités, très précisément, des deux côtés. Là, on n'est pas en défense de porte. Je pense pas. Peut-être si qu'on est en défense. Hein. Mais non, si on a 806 000 unités, on peut, on peut difficilement être en défense. On est sur, à mon avis, du rallye contre rallye. Mais je pense... Non, ça, ça me paraît étrange. Ce rapport, il faudrait qu'on ait un des dézoom plus fort. En tout cas, je ne l'ai pas. J'ai recherché si on avait plus d'infos. Mais là, je suis curieux de voir comment ils ont fait 806 000 unités, en fait. C'est ça euh, qui, euh, qui m'interpelle. Bref, on le voit encore une fois. De justesse cette fois, 391 troupes restant de justesse. Yann Ziska, Héraclius, maintient sa position de grand gagnant et leader pour le moment. En revanche, c'est moins impressionnant que Zenobia ou Flavius, plutôt Z Flavius avec Héraclius. Mettez-moi votre avis sur ce rapport, hein, sur ce que vous pensez, comment il était fait, comment il était monté. Parce que là, je m'interroge sur comment ils ont réussi à mettre 806 000 unités très précisément des deux côtés. C'est ce qu'on est forcément en défense, hein, mais je ne vois pas bien comment. Je vois pas comment on pourrait monter à 806 000 sur des troupes standards, en tout cas. On continue donc avec l'avant-dernier rapport à présent. Et il y a pas mal à dire sur cet avant-dernier rapport, puisque cette fois, on a le rapport complet. On est sur, une nouvelle fois, une défense de porte très lourd 89 VC On est sur un test fait par... Fou, les 89 sont face à moi en KvK, donc autant vous dire, je sais que c'est des monstres. Fou est l'ancien leader de très gros royaumes, notamment le 1556. Hein, il a migré avec Baba, Arvix et bien d'autres. Hein. Et là, ils font un test, vous pouvez être sûr hein, qu'on est max Tough, expertisé. On est les deux au top des deux côtés avec The Red MNM, donc c'est sûr, il est aussi au top. 954 000 troupes dans le rallye qui attaque Nevsky Jeanne d'Arc Prime. Alors, autant vous dire que là, ça envoie du lourd en skill. En défense de porte, Jan Heraclius, on est sur du solide aussi, 1 million, donc 954 000 en attaque, 1 million en défense. Nombre de troupes perdues, moins 1,3 million du côté d'Alexander Nevsky, Jeanne Dark Prime. Hein, moins 1 million du côté de Jan Ziska, Heraclius. Donc un léger avantage, mais 30% quand même hein, de puissance perdue en moins. Et regardez, au niveau des troupes sévèrement baissées, 127 000, 128 000 quasiment d'un côté, 102 000 quasiment de l'autre. Les blessés légers, hein, 826 758 et troupes restantes. Presque 14%, 139 000, c'est moins impressionnant que tout à l'heure, mais 14% quand même, ça fait mal. Si vous renforcez, imaginez un rallye qui dure plusieurs heures, on serait sur du 14%, sur des millions, voire des dizaines de millions de troupes, ça ferait une, une énorme différence. Donc là, vraiment, on commence à avoir l'avantage très fort qui se dessine sur Heraclius, mais pour le moment, les rapports les plus impressionnants qu'on a vus, Reste avec Flavius en premier, Heraclius en second. On finit avec le dernier rapport en notre possession, les amis. On est sur quelque chose d'un peu plus, je dirais, d'un peu plus surprenant. On est sur du Jadwiga, Jadwiga avec Heraclius. Donc, Jadwiga, Heraclius en défense de porte. Hein, encore une fois, faire par les 89 CG, moins 1,1 million de perdus en face Boudica Prime, Henri V, du très lourd également. Et une nouvelle fois, hein, l'avantage moins 1,3 million de perdus pour Boudica Prime. L'avantage tourne pour notre ami Héraclius. Il lui reste 175 000 troupes, soit 17% et demi de troupes. Il y avait pile 1 million des deux côtés là pour le coup. Franchement, là, Héraclius a l'air extrêmement impressionnant comme commandant. On va bien voir ce que ça donne, les amis, mais pour le coup, là, ça vaut peut-être euh, l'intérêt de le monter. On va attendre d'avoir encore davantage de rapports pour savoir si on fonce dessus. Alors, il est en MGE, donc il faut réussir à se positionner sur un MGE. On fonce dessus et on le monte Ou si on attend, est-ce que c'est la nouvelle méta Il semblerait bien que oui, il va être très lourd en défense et très dur à déloger en attendant les autres nouveaux commandants en infanterie, par exemple, en cavalerie, etc. Les amis, on va passer à présent à ce mail de Dev Feedback qui est tombé, sorti de nulle part. Au moins, il est sorti en français. On n'en attend jamais, mais quand ça tombe, c'est toujours aussi surprenant. C'est tombé l'entretien avec les développeurs. FAC sur le... Alors là, on ne sait pas ce qu'ils veulent dire. FAQ sur le... Voilà. Salutations, gouverneur, J'ai été très surpris hein, par ce mail. Dans le précédent entretien, nous avons évoqué le développement d'un système visant à remplacer les attributs d'attirail actuels. Je n'ai jamais vu ce euh, ce mail où il parle de remplacer les attirail, le système d'attirail actuel. Si vous avez connaissance de ce mail, si vous savez de quoi il parle, les amis, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que moi, je n'en ai strictement aucune idée à ce stade. Ce système est en cours de développement. Nous avons reçu un grand nombre de commentaires et de questions à son sujet et avons décidé d'y répondre dans cet entretien. Bon, OK, on va voir ce qu'il nous raconte. Quelles sont les fonctions principales de ce système Alors, la seule chose qu'on avait vue sur les attirails, hein, c'est le nouveau système de KVK, euh, dans le nouveau système de KVK, Warrior Boon. Où on va avoir des nouveaux attirails qui vont nous permettre de changer les skills des commandants et de les attribuer à une unité, un type d'unité spécifique. Par exemple, Nevsky pourra donner tous ses skills, ses bonus à de l'infanterie et non plus de la cavalerie avec un attirail spécifique. Donc, à part ça, je n'avais rien lu. Quelles sont les fonctions principales de ce système Ce système vous permet de changer de façon aléatoire vos attributs d'attirail existants. C'est super intéressant les amis. Rappelez-vous, je vous ai dit, ne vendez pas tout de suite vos attirails si vous n'avez pas besoin de le faire garder, stocker. Parce que c'est un système qui va forcément évoluer et changer. Et là, on le voit, effectivement, il va changer. Même les attirails les plus éclatés vont pouvoir avoir un random peut-être et changer de compétences. Ça va vraiment être intéressant si c'est le cas. Ce changement s'applique-t-il à un seul attribut ou à plusieurs attributs Les trois attributs d'attirail sont changés aléatoirement. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc, ça pourrait être de la balle d'avoir tout conservé. Par contre, après le changement, vous pouvez choisir de revenir aux attributs précédents ou de conserver les nouveaux. Autant vous dire que là, j'espère que vous avez suivi mon conseil et bien stocké tous vos attirails. Ce système change-t-il uniquement les attributs d'attirail ou change-t-il aussi les inscriptions Le système ne change que les trois attributs d'attirail et tout le reste est inchangé. Nous vous recommandons de conserver l'attirail qui a une bonne inscription mais de mauvais attributs puisque vous pourrez modifier les attributs quand le système sera mis en place. Je vous l'avais dit, il faut conserver, stocker. C'est toujours plus utile que de vendre. Ne vendez jamais. N'ouvrez jamais des coffres, tout ça. Je ne le fais jamais. N'ouvrez pas si vous n'avez pas l'utilité de le faire. Si vous en avez besoin, faites-le. Mais sinon, conservez, stockez. Le jeu évolue. Et à un moment ou à un autre, peut-être... Vous vous direz, j'ai été trop malin de tout garder. Là, pour les attirails avec des bonnes inscriptions, c'est le cas. Il fallait, il faut même les conserver. Faut-il des objets pour changer les attributs de l'attirail Il faut des objets spéciaux pour changer les, attira les attributs de l'attirail que vous pourrez obtenir dans les succès croisés du royaume perdu au magasin d'attirail, etc. Ok, très bonne nouvelle. Espérons que ce ne sera pas trop éclaté pour les obtenir. Et espérons surtout qu'ils vont pas nous faire lâcher, des... ils vont nous inventer des bundles. J'en suis sûr, on lâche notre thune pour l'avoir. Cela fonctionne-t-il pour tout l'attirail Cela ne fonctionne que pour les pièces d'attirail légendaires et épiques. Autrement dit, les autres, vous pouvez les vendre. Quand... Enfin, moi, je vous conseillerais de les garder, mais bon, parce qu'on ne sait jamais des fois qu'ils décident d'ouvrir. Quand le système sera-t-il mis en place Le système est actuellement en cours de développement. Il devrait être disponible en mars. Autant vous dire qu'on est tout début mars. Ça va arriver très vite. Hein et c'est fini. Ils nous apprennent rien d'autre, mais c'est déjà énorme. Notre entretien avec les développeurs est désormais, désormais terminé. Vous avez des idées ou des suggestions, bla, bla, bla. Bref, deux très, très grosses nouvelles dans ce mail. On ne s'y attendait pas. Je vous ai dit, il y a deux conférences normalement ce mois-ci, hein, dont une, or, je ne sais plus où a lieu la deuxième, mais une a lieu aux États-Unis, à Los Angeles de mémoire. Hein. Une grosse conférence hein, Lilith où on va apprendre... D'énormes infos, forcément ils vont lâcher à mon avis des infos sur des nouveaux commandants, une nouvelle civilisation, pourquoi pas un nouvel add-on. Peut-être qu'on passera un jour en V1.1, regardez, hein, on le voit dans mon listing de mail, hein. la dernière mage étant la 1.066, on n'est pas encore en 1 1 du jeu. et ce qu'ils vont nous annoncer Il y a des grosses rumeurs en ce moment sur le système VIP19, mais rien qui a été sorti de manière plus ou moins fiable, mais ça revient vraiment. Et certains disent que Lilith pourrait l'annoncer en fin de mois, le justement à la conférence, à la prochaine conférence, le VIP 19, avec justement des pièces d'attirail qu'on obtiendrait dans les coffres quotidiens. Ça serait peut-être abusé, mais pourquoi pas Lilith est capable de faire cela. Voilà les amis, pour toutes les infos qui sont arrivées, les rapports, si j'en ai d'autres, évidemment, je ne manquerai pas